Saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire. Carton jaune. Coussica Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres. Coussica, Coussica. Oh. Rendez-vous en finale et rendez-vous en terre inconnu Oh putain, je l'avais aussi. <tousse> <tousse> c'est une descente de police. On est en train de perdre Virginie, là. Bonne chance à tous. Je ne vais pas pouvoir rire. Pour moi, c'est quasiment mission impossible. En deux mots, euh, j'aime pas trop l'idée de parler de moi. En tant que, euh, j'aime pas le mot non plus, managers. <rire> c'est gonflé comme un oiseau. La stratégie, c'est qu'il fallait que je rentre dans un personnage. Le Pen, il est hilarant. Tout est gênant. J'ai envie de mourir de rire. Ça peut craquer très très fort sur un regard, une connerie. Que bueno, que rico, que lindo. Paris latino. Cette saison va être complètement folle. Franchement, j'en fous. C'est très fort. Le meilleur jeu par contre. <rire>